ouais, bêtisier de Noël. C'était ouais, la surprise de fin d'année. Voilà, donc on, on, le, on le travaille depuis quelques mois, donc on essaye de garder les meilleurs, euh, les meilleurs passages. Malheureusement, on n'a pas tout. Car tu ne filmes pas en permanence, pas non plus. Et donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Ah non, ah merde, je pensais qu'il pissait, mais non, il pisse pas. Ah non, je pisse pas. Non, ah non, non, non, ça tombe pas. Parce qu'il y en a qui s'arrête, il regarde. Voilà, c'est bon. Alors, il gueule dedans, regarde. <rire> ça, il aime bien un bel avion. Moi, hein. bon, t'es d'accord quand même avec moi que c'est devait être horrible de travailler dans les mines de charbon Ouais, sûrement, sûrement. La chance qu'on a, c'est qu'on n'a on pas connu ça. Mais bon, c'est des emplois perdus aussi, voilà. Et je pense que ce qu'on dit, c'est de la merde. Donc... Qu'est-ce que tu vois Je m'en dutais. Ouais, tu nous dis ce qu'on fait, là De la merde. <rire> ouais, là, on est un peu déçus, quand même. Hein. Là, on va sûrement voir de la merde, ouais. ouais, ouais, ouais, ouais vrai vrai vrai pourquoi t'es si long Si long Je sais pas, c'est lui qui me demande. Pourquoi si je suis long, à faire quoi Ou, pourquoi t'es si long Ah, je fait, hein, <rire> Ah, mais Qu'est-ce <rire> Qu que t'en penses du mouvement <rire> Le mouvement de quoi Le balancier euh... est ce que j'en pense <rire> Alors, m'explique, comment tu fais Je monte la musique. C'est comme ça. C'est bon, ça filme zoomer. <rire> ouais, donc euh, ça. Ça me rappelle tout de suite le, le sketch de la baignoire avec euh, Jacouille dans les visiteurs. Voilà, donc c'est ce qu'il met dans la, dans la baignoire. Croyons se laver avec. Voilà. Moi, j'en utilise pas personnellement. Je vois pas l'intérêt. Allez, on va leur mettre euh, un petit problème en haut. Bon, ça reste un hôtel, donc c'est assez répétitif. Euh, on a vu une, une chambre, deux chambres, trois chambres. Euh, ça devient assez... Euh... Hop, on recommence. Qu'est-ce que tu regardes, là <rire> C'est quand même un sacré trou de balle. <rire> euh, c'est le type de bombe euh, que les alliés lançaient sur la, le village d'Oufalize. Donc, vous voyez, c'est vraiment énorme. Ceux-là n'ont pas explosé. Malheureux... Enfin, malheureux... Non, top. <rire> Machine est pétée. Voilà. <rire> donc ici on est dans l'atelier de maintenance. Mais en fait on démontait ici. Voilà. <rire> J'ai retrouvé un outil par terre. Ah, regarde. Un bel outil de démontage, voilà. Donc euh... malheureusement c'est le seul qui reste. Hein. D accord, d accord. Voilà, voilà. Donc, tu piques les outils partout où tu passes. Hein. Voilà. Bon allez, on continue. quest tu, tu fais quoi alors Quoi <rire> ah, il a un peu mal en point. Tiens, tu peux m'aider. Je pas à mettre ma montre. Non mais. <rire> Marche Pas possible. Non. vas-y, descend. Vas-y, donne-nous. Oh la vache! Septante! Ouais, douze qui plus que toi. Hein. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est ta six kilos dans chaque couille. belles mélodies, hein! en fait elle faisait les serviettes juste à côté de nous. Bientôt ils font leur passage. Et euh, si on pouvait rentrer dans la voiture, je pense qu'il ferait la vie dans le sac à côté de nous. Ah, au resto chinois, on a pas vu un chinois. Et lui, il, il est mort Super. Et, et super on effet de bon, <rire> vent. Hein. Et toi qu'est-ce que t'en penses Moi j'adore. comment tu pourrais être euh... bruteur, bruteur. bruteur et, ouais. Et, et, puis voilà, quoi. et cascadeur de bouquins. Ça c'est fort ouais. ça. Ouais. Ouais. Bah, J'en sais rien. Euh, par contre on a trouvé ça. Alors euh, si c'est, enfin je pense que c'est une prothèse. Prothèse de. Pour quelqu'un qui n'aurait plus de jambes. Voilà. Je pense. Euh, moi je sais pas. dans oh, ah. le domaine. Moi voilà. j'ai euh, une blague. Ouais. <rire> tu sais comment on appelle un, un, un mec qui a plus de bras euh, Un manchot <rire> Un mec qui a plus de jambes. Un cul de jatte <rire> Un mec qui est, euh, qui est comme Quasimodo. Un bossu Ouais, et les trois réunis en même temps. Comment t'appelles ça Un cul de buto non <rire> Une madeleine Une madeleine. Ah, Ça le fait rire lui aussi. Hein, il, un... il sourit, il est content. C'est vraiment cool. Allez. À quoi ressemblait le château donc euh, à l'époque, euh, bon, jadis comme on dirait. Hein euh, ça on l'a refait. <rire> Salut <rire> ah, hein Excusez-moi, vous êtes déjà revenus. Alors euh, j'espère que ça vous a plu. Nous c'est bien marré en montant le, ce bêtisier. Voilà petit cadeau pour les fêtes de fin d'année. Euh, joyeux Noël. Euh, joyeuse nouvelle année. Voilà. C'est tout ce qu'on peut dire. Euh, tout à l'heure tu me parlais de 2015. Des nouveaux projets. Des nouveaux projets. Ben, euh, ça va devenir compliqué, Il manque de temps. On est divisé maintenant, euh, deux heures de route nous séparent à chaque fois. Euh, on a exploré un peu tout ce qu'il y avait autour de nous, donc maintenant on va devoir partir, sauf s'il y a des endroits qu'on qu ne connaît pas encore. Donc voilà, Donc 2015, on va essayer de suivre la lignée, on a fait euh, encore une belle année, mieux. On va essayer de s'améliorer d'année en année. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va s'arrêter. Euh, ça s'arrêtera un jour. Donc voilà, t'as rien à rajouter toi Ça s'arrêterait au centième. Centième Ah il faut déjà y arriver. Là. Donc voilà, j'espère que ça vous, a... ça vous a plu. Et puis à, à l'année prochaine. Ah vous êtes déjà là. Bon, là, même commence, pas. C'est euh, flou. C'est flou. Bah ouais, j'ai passé lumière en fait. Vas-y.